J'ai bien une pensée particulière pour ma mère qui m'a permis au d'être aujourd'hui avec elle à mon épouse qui m'a toujours accompagné et au coéquipier qui nous ont quittés. Merci. Merci. Merci. Chers compatriotes, nous avons fait le choix, cette année, de privilégier une campagne sportive très importante en infrastructure pour les communes. Vous aurez de quoi donner à la France Dieu en 2024 de grands champions guadeloupéens. Merci à vous et vive Trois-Rivières. Seigneur, les souffrances étaient dures sur ce stade. Si nous avons pu sortir, c'est bien parce que nous avons trouvé, aux côtés de la commune de Trois-Rivières, région Guadeloupe, une région Guadeloupe qui s'est engagée avec nous sur ces derniers temps. Malik, qu'est-ce que tu fais là tu parles, tu parles Que justement que euh, le, le, le club profitera de ce nouvel élan qu'offre le, le stade et que euh, une longue série de victoires va commencer à partir de maintenant. De voir maintenant la, la réouverture, bien c'est avec plaisir, avec euh, joie. C'est vraiment, on dirait que je rajeunis quoi. Le sport permet de transmettre des valeurs et on dit souvent qu'après la deuxième mi-temps, il y a une troisième mi-temps où on arrive à créer cette cohésion sociale dont on a besoin. C'est pour cela que dans chaque commune. Le président Henri Chalus tient à ce qu'on ait des équipements sportifs en termes de rééquilibrage du territoire, d'aménagement de notre territoire. Il y a cette volonté de pouvoir doter de toutes les communes de la Guadeloupe d'équipements sportifs. Le président l'a dit, il y a 10 communes qui vont bénéficier d'un city, city foot et les 32 communes vont en bénéficier. Sur les 10, il y en a 8 dossiers qui sont déjà bouclés, les travaux vont bientôt commencer et on poursuit la tournée des communes qui leur le, le, doter un, un équipement sportif. Après un budget de plus de 4,5 millions, euh, 4 millions 5 sur 5 millions, nous avons encore mis une rallonge de 2,2 millions pour pouvoir finir ce stade et permettre aujourd'hui à ce que l'équipe de Tuareg à la JTR affronte euh, le, la JVF vieux fort et que la population puisse être dans un stade, dans une tribune couverte. On a dû faire des travaux sur la tribune, dans les vestiaires, sur le terrain, euh, reprendre le gazon. Enfin, on a dû rep tout reprendre pour pouvoir accompagner euh, les trois rivériens. Donc, c'est une fierté pour nous aujourd'hui, pour la Ligue de football, de savoir qu'aujourd'hui, ils ont une utile pouvant répondre à l'attente de la Ligue de football. Quand vous arrivez quand que vous, vous connaissez euh, d'énormes difficultés sur ce stade, aussi bien des difficultés financières ou des difficultés euh, d'accompagnement technique, c'est la région Guadeloupe, c'est le président Harry Chalus et ses équipes que nous retrouvons. Et aujourd'hui, nous, nous lui disons et nous leur disons merci à la région pour cet accompagnement et à très très très bientôt pour d'autres réalisations au profit, non pas seulement de Trois-Rivières, mais au profit de la Guadeloupe.